Salut, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo stand de tir. On va retester une nouvelle arme parce que ça en fait de plus en plus sur la chaîne. Et j'espère qu'à un moment donné, il y aura 50 vidéos d'armes à feu, ce qui serait vraiment très cool. En tout cas, n'hésite pas à mettre un gros like, un petit commentaire, au cas où à abonné, à partager la vidéo si jamais ça te plaît. On fait des petites tests rapides, des choses plus lentes, plus rapides. Ça dépend suivant les vidéos, suivant les gens avec qui on est, tout ça. Euh, donc voilà, j'espère que ça va te plaire. Je te montre tout de suite l'arme. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une arme de point 9 mm de la marque HS, belle petite arme, produit en Croatie, le H11. Arme franchement bien cool, jolie, petit chargeur, 10-15 coups. On va tirer sur cible à 10 et 15 mètres, et puis on va se laisser kiffer sur tout ça, comme d'habitude sur la chaîne. Allez, 5 premiers coups en H11. Ah. Il ah, y a du recul, <rire> la vache. Ouais, bien sympa. Attends, ça marche. Donc voilà, euh, arme qui a beaucoup de recul, parce qu'en fait elle est assez compacte et elle encaisse beaucoup moins qu'un Glock par exemple, ce qui est assez embêtant. Euh, après le viseur point rouge est quelque chose d'assez euh, assez étonnant, J'avais encore euh, jamais testé. Donc comme, voilà, comme je vous le disais, c'était un, un peu compliqué dans le sens où à 10 mètres il y avait pas mal de recul. Donc là on va tenter à 25 mètres, pointeur laser toujours, je vais tenter que 5 cartouches histoire de voir euh, la différence de tir et la puissance. Donc, on va regarder le retour à 25 mètres, histoire de voir un petit peu la précision de la visée, la réglée. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre de cartouche, mais, euh... ah ouais. mais ça ne donne pas mieux, j'ai l'impression. Alors, soit je suis très bas, je crois que je vais calé mmh. une tout en haut, ou peut-être une autre là-dedans. Mais ouais, c'est beaucoup plus compliqué en termes de visée pour moi sur ça. Je ne suis pas habitué aux pointeurs laser et aux armes beaucoup plus légères ça fait que après je sais pas si l'embout change quelque chose ou en termes de, de la visée donc je euh, sais pas trop long. je suis pas trop faire. En fait. ça s'apparente à un Glock 26 mais c'est pas trop bon allez nouvelle session avec le chargeur en 9 mm toujours voyons on peut aller jusqu'à 15 coups là j'en ai 9 parce que c'est genre le ressort est abusé comment il est fort et on va se faire kiffer à tirer mais voilà en tout cas en détail un peu plus donc en fait ce que je vous disais tout à l'heure c'est que l'arme n'est pas euh, ambidextre en fait là on est sur le côté gauche et de l'autre côté on n'a pas du tout de quoi appuyer pour euh, lancer le dessus pour pouvoir tirer tout ça je ne sais plus comment c'est comment on dit exactement vous avez bon la gâchette évidemment des deux côtés mais toute la partie pour l'éjection vous avez le bouton qui est là mais pas de l'autre côté vous voyez là il est tout plat c'est chiant et là pareil donc euh, je ne suis pas du tout habitué à ce genre d'arme avec viseur, pointeur, laser et tout. Ça paraît peut-être bien dans les jeux et dans les films, mais personnellement, moi j'ai pas. Je, je kiffe pas du tout. Je ne suis pas du tout à l'aise. Cette arme est assez petite et compacte. Alors peut-être que ça peut être très cool pour certaines choses. Mais moi, personnellement, ça ne me, ça me convient pas. Ta... Je pense sincèrement que la seule conclusion qu'on peut avoir avec cette arme-là, c'est que je ne sais pas m'en servir. Je pense que pour la visée, je galère à un niveau pas possible et que c'est vraiment chiant.